hier yes, soir yes, nan mitan nuit ba la chou pou negou negou ou l'autre bagaille pou ou ki kite zone deux groupes allez pendant que de temps en temps ge, kap tombe. Gon group ki gagne ka tomber gon groupe ki prend direction boutilier la ko nan ravine c'est groupe ça ou ka tomber des bus et puis gon l'autre groupe li même qui fait stratégie ka fonjan pour passer prend machine pou descendre et deux groupes ça ou Goubouwèk dessonne, c'est un ou soti au dessonne, parce que gonti ou nan dessine, ou a, ou a debi si l'autre qui sotit dans un boutique de ligue ou vous allez tomber debu vous passez par un bas et un et vous allez filer dessonne pour aller ou lager pieds vous. Bonjour, moussoir. ça dépend de l'autre part des vidéos vidéo, ça, et j'aime toujours vous dire, c'est toujours un plaisir pour moi, pour me en barrager avec vous. Sa niyo, sa pa pa tout ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucun vidéo, c'est profiter d'abonner à la même chose pour faire ça. Et pas oublier activer 5 cloches notification pour recevoir les notifications de chaque vidéo qui nous postée sur la chaîne. Déjà, nous dit merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous même qui avez faire ça pour la même Parce que nous sommes intelligents ou pas pe pour perdre ça pour Sans parler en plus, sans perdre de temps, on dans en détail pour la vidéo aujourd'hui. Et yes, yes, oui. Nous avons nuit de la chaud pour nous faire ça. l'autre avons pour faire qui quitte zone. zones. Deux groupes, allez, pendant que de temps en temps, il y a des groupe qui prend direction, le boutique qui est en ravine. C'est le groupe qui est qu'elle train tombe de tomber Et puis l'autre groupe lui-même qui fait stratégie, qui est pour passer, prend machine pour descendre. Et deux groupes, ça, le groupe qui est descendre. C'est un lèvre qui est en train de descendre. Parce que le groupe qui est en train de descendre, il est en train de L'opasse pas en bas de et, et ou ka fili descendre pour aller ou la gè ou. Nan la j, tout nan nuit, yap sa qui kote ki ou de profè. M'gwoun Et j'en pas sou la, nous ka gade de l'autre monde kan varie des nan, de monde kap de faire sa, depuis combien de temps, de monde imagine ou faites la chandelle. Chaque 18 mai, belle activité toujours faite, jette tout le monde sur tout le côté, elle montre ça belle zone, fait ça, belle zone, fait ça. Qui est-ce qui fait me découvrir zone ça Éric Jean-Baptiste qui fait me découvrir zone là. Je dis à Mabdi non seul chaque monde qui côté couté là. Mabdi non graine bagaille pour chaque monde qui a là, je et notamment pour ne gens qui ont des hommes dans nous. Nous ne faisons pas personne qui a des âmes dans Ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord personne qui nous dérange. Ou sont des haïtiens même avec nous. Aujourd'hui, c'est conscience pour les haïtiens en prendre et c'est ça que notre pays a et ça c'est parce que on toujours une option dans tout tête. gomme à quatre mètres de bord on gomme toujours une option qui fait que Haïti a quitté l'île d'ailleurs son peuple consagné, c'est en Afrique notamment au Météna mais sourire là qui des gens qui des gourmets pour le beau là et mais au moins gourmets tout pour cette génération qui a venu Bataille. Le groupe sa monde jodi, a fait finalement jouer espace l'espace là, il ne l'a pas pour TET. Il l'a fait pour tout l'autre monde qui ki tap, subi, tap victime de ça. On ne connaît que, en pile fois, dit nous, mais la police, la police, la police. Genre dans la police là toujours. Je ne parle pas de la direction générale de la police. Parce que ça que fait Jodiya, là c'est des vrais policiers. Ça n'a rien à voir avec un plan stratégique hein, mis en place par la direction générale de la police, loin loin d'être ça. Et Jodhia, a gagné tout mec qui a armé, un message. Ça un a faut tirer leçon de lui. Mounyo, pare, mais nous, monsieur. Nous, nous, nous, nous, Mounio. nous, nous, nous, nous, grand nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, pour nous, nous, nous, nous, nous, nous, village nous, nous, nous, mais qui est nous, nous, Ça que village, mon grand avine, mon canarin, moun gantier, quoi de bouquet, mon meyot, moun torsel pernier, Preparé nous. Yo pa re, nest pas plus pas sauvrir, menti, gadjoudia. Mais y a un cap qui courait du feu. Regarde ça. Nous pensons que l'enbreu moulin qui n'a pas eu, il n'a pas eu de graisse sur lui. Tout ça qui fait mal, on payer ça quand même avant mourir. Ce n'est pas comme si me disait qu'on payer mal. Non, on mourir. Il n'y a plus rien. Non, avant. N'est-ce pas, entre guillemets. Malheureusement, je reprends. N'est-ce que ça jodi yon? Entre guillemets, malheureusement, c'est comme ça eu perdu la vie yon. Mais yon doué songe, les après graisse baleine, déposé nan men mounyon, nan jam, yo, nan cheveu yon. Tout ça qui fait mal, ou a payé ça quand même. souligner ça pour vous. Avant mourir, avant mourir, hein? 27 sans pas compter ça passe passé débussy si. baronne m'a pas un chiffre sur débussy si, m'a pas d'information sur débussy si. mais toute l'eau qui a descendu débussy si, c'est en l'air sorti ça veut dire l'eau qui est zam nan méo yo passé en l'air mais ça qui était en bas eux même yo dit y a fongeu passé l'eau est passée en l'air c'est en sorti tout deux groupes mais gain gain caté bon reste qui malheureusement pas gain temps aller Vous faites des comptes là, 27, mais 27 là, vous avez deux, 2, ce si aucun scoffre. Si vous faites fait début ou bien, et l'enzone ça, vous pas d'information sur vous. Yo. Jodi, il y un bon dit, l'Etat, vous n'avez si l'État existe. Et je vous dis, là, des gens qui disent que vous ce grand gens qui habite à l'âge.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 nous sommes des paysans et moi, je suis avec nous. Pas de rapport entre lumière et ténèbres, pas de rapport entre les gens qui ont l'argent et les gens qui ne sont pas l'argent. Dans tout pays sur la terre, les gens qui ont l'argent habitent dans une zone, ça qui pas pas l'argent dans autre zone. Mais les gens qui ont l'argent ou qui ont d'habiter dans une zone paysanne, il faut créer des conditions pour les paysans. Dit pas obligé d'une grenouille même là avant, mais créer conditions pour le sortir dans sa lie à pour manger, j'vous dis ah monsieur si tu mettes l'école professionnelle dans zone jeune garçon ça y jeune femme ça y a, t'es qui en côte pour y aller pour aller à l'école pour y apprendre métier apprendre profession pour une travailler avec nous, j'vous dis ça crève avant d'abréger, nous t'es quelqu'un de problème l'autre côté. Mais nous n'avons dans la caille, nous avons pas pour nous venir habiter, pour nous venir dormir. Parce que ça, que nous, nous, nous avons dit que quitté le travail, On n'avons la car, nous, nous pour nous dormir en paix. je dit y a nous avons gens, et nous qui des Mais des gens Mais, de professionnels. Fait ça, mettons qui ont des gens qui ont parce que zone contenia sont son zone gros chantier fait jeune garçon apprend mason jeune garçon apprend électricité jeune garçon apprend plomberie jeune garçon apprend une question ferroviaire et autres bah, doté au don métier fait au vindra avec nous parce que nous avons besoin ça mettez par exemple pour l'école de cuisine puisque nous besoin de Qui qu'un jeune fait dans une zone inquiète car par un gros mois ou au moins autant là prenons bagage fait cuisine pâtisserie quelque soit salaire monsieur nous ne pouvons pas avoir tout l'argent ça. A, et puis, nous ne pouvons pas bah, comprendre même. D'ailleurs, zone zones sont zone Nous avons déjà été les zones. Mais il faut créer des conditions. Nous l'école pour nous. Comment vous avez un pays? c'est seul pays qui ne fait faire l'argent dans le pays. il pas quoi dans les humaines. Elle pas quoi dans le monde dans le pays. oh c'est ce qui fait quoi La déception, nous prenons la question de la coupe du monde. Et féminin, 20 Pour te question passeport, nous humilier si vous voulez. Nous humiliés, jeune fille, nous humiliés. Pour détailler détail passeport, pour équipe par le mondial. Et pas une déception. Vous <métit> un... comprenez C'est ce qui s'est fait la jeunesse, monsieur. Moi-même, asoia honnête, je suis honnête avec nous, je ne vais pas en pile. Je ne vais pas en pile. Parce que je ne vais pas en pile temps si ça vient faire là son petit bail une autre dans le d'ailleurs mardi dit et radio a un problème gaz pas il gaz pour fonctionner pas il gaz pour fonctionner dis ça crivé là doit servir on le son à proprement à toute nèg qui n'a gang mon grand vin vienne pas rimer gang grand vin vienne mon grand vin banan dans premier groupe de monde qui a mangé et vous. Et vous déjà. C'est ce se passe là où Et vous vous dites que vous êtes chien. Bon, plus mal que chien, bon, chien dans tout pays, vous un traitement. Je aujourd'hui. Je vais regarder aujourd'hui. Je vais mal. Et puis, c'est vous que vous qui a lot Vous que jeunes à terre c'est la gang back à sans compter tout ça yo qui en l'est en rangé ça en l'air ça t'en rangé dans coin taille puis on ça quand dans galette là est-ce que c'est nous c'est un pays comme ça sous base que les besoin de pouvoir pour conserver pouvoir ils créent un chaos pour pas même parler de réélection et puis le disent dans la douane. Il y a 15 millions de gouttes qui 15 milliards de gouttes qui apprêtent. Mais il y a peur bleue, La chaque grain citoyen. Pour pas même réfléchir, penser à un pays, parce qu'il n'a a pas enrichi tête, mais pour aller vivre qui côté. Et. Bon, je me non, ma Asoya, je me suis fait un pile de force pour me déprendre un micro à soya. Je merci à tout le monde qui croit que Haïti n'a rien à perdre. Et Haïti n'a pas perdu. Je ne vais pas me délivrer de cela. Mais le premier groupe de personnes qui doit entendre pour nous sauver le pays, sa, c'est nous-mêmes. c'est nous mêmes qui vous faites. Le premier groupe monde qui doit entendre pour sauver le pays c'est nous mêmes Nous allons reste là. Mais, je dis ça, chaque jour, Haïti, pas péri. je vais vous ça. Je vais vous Haïti, pas péri. Et par contre, qui n'est a un gang, ou bien un chef gang, qui pense que vous allez prendre une revanche? Non, vous allez passer. Si les méchants croissent comme l'herbe, je dit dis ça, texte ça. Si tous ceux qui font le mal fleurissent, si les méchants grandissent, ils vont disparaître. Me même m'a pas avancé m'a pas avancé et puis m'a dit n'est informé de yo ça qu'arrivé arrive qu'on ne gagne nouvelle à part moi même m'a pas ça qui passé sous ce mat là m'a gagne nouvelle sous so, ce mat là m'a gagne nouvelle sous début si pas créé pas fait peuple à ça et puis m'a demandé de, où même des points moun bon menti on froid tout reste la ville moi, m pour a la fait la bon menti moi même c'est une bagaille que m'estimer péché pays à tout avancer trop monde jouer dans conscience Trois trop monde jouer dans tête nous trop information trop lobe il traverse dans l'esprit nous trop monde me dit trop radot dans tête nous qui fait qu'une pas cerner question bien pour nous river qu'on a besoin river mais songé m'a dit longtemps pas quitter janvier prendre nous avec Ariel Henry. Ariel Henry est un cynique. Ariel Henry n'a pa pas gagné ta dame. pays écrasé ne veut rien dire pour monsieur. D'ailleurs, Mande le jodi, qui joue-t-il l'abdoul Ça m'a dit, on m'a Mande le monsieur Jodi, qui joue-t-il l'abdoul Je pas même comprendre ce qui passe passé là. Depuis avant, l'année avons fini, nous nous pas quitter Prends pour voir nous. Tout le monde me dit ça. Nous dit disons, pour voir nous. Qui est ce qui passe dans têt, la tête maintenant, je me dis la pour pour mettre dans à l'émission. Chef de gang. monsieur abandonné parce que samedi bas, on va prendre côté le souti démonte les gangs dans la gueule là depuis jeudi la gueule Si nous qui parler dans la radio présenté excuses ou bien, ren tête nous, ben la police. Ou bien, tout fouillon, tout met tête nous. Ou bien, tout enterre tête nous. Ou bien, si nous voulons humilier nous. Bon, suicide, c'est reconnu. Il y a des pays qui accepté le cognac. Tout fait ça rapide. Demande les gangs. Les lagues. Et la fait net à Parce que, j'en me dis, nous ne pas rien. Nous ne rien pas rien. Prenez dépose m'a le regardez-le, je pas rien. Et vous kon pas rien. Il va nous jouer, nous kidnapper, nous fait l'argent, penser que nous allons jouer l'argent. menti, si, négatif. Un monde qui prend pression, même toujours dit ça. Ou bien deux mêmes, deux pieds, deux pieds. Ou bien deux yeux, ou bien bouche, même bagaille. Sauf que vous qu'un bon zam dans le monde, ou réunissez tout en groupe parce que vous êtes capable de prendre un zamou pour le tout. même si vous l'autre là prend, là, j'en ai l'exhibé, fait tout le bagaille, mais prendre un zamou, vous montez, vous venez monter champ de masse. Vous montez le champ de masse. Bon, et puis définitivement, ben, ça finit. C'est une histoire de comme si les gens pris un nous avions amené un marché, kidnappé un moulé, bon, c'est fini. Bon, ça finit. Recréation finie. Ce soir, au nom du peuple, nous déclarons, dans le bouquet de la parole, recréation finie. Recréation finie. Merci un peu tout le monde. Rendez-vous demain soir, par même avec l'équipe de La Parole. là. Jean-Ismaël Valestin et Juno Jean-Baptiste. Désolé, je ne pas prévoir pour me défaire tout le temps. C'était 8 h 9h faire à soir. Parce que techniquement, nous ne pouvons pas répondre pour nous continuer l'émission puisque nous avons des problèmes sérieux. Et voilà. C'est là que nous avons la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne si vous avez ça et activez la cloche de notification pour recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur channel chaîne. n'oubliez pas oublier la like vidéo, vous toujours recommander vidéo. Merci et à vous croiser la prochaine vidéo. Ciao